Bonjour à tous, alors nous sommes aujourd'hui le 6 décembre, hier était un jour de grève soit soi-disant euh, général, global, tout le monde n'a pas pu faire grève parce que bien sûr euh, certains euh, ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas prendre de jours de congé, ne pouvaient pas prendre de RTT et donc euh, les transports ont quand même fonctionné. Plus ou moins bien mais ils ont quand même fonctionné d'après ce que j'ai pu entendre euh, euh, ils ont même mieux fonctionné hier il y avait moins de monde que d'habitude aujourd'hui ce matin c'est déjà la pagaille parce que les gens ils ont prévu pour jeudi mais ils n'ont pas prévu pour vendredi et vendredi comme ils doivent aller travailler ben, ils sont à la grève Alors ça c'est mon petit côté euh, qui, me, qui me fait toujours rire quand il y a un truc comme ça bref euh, hier, on était donc le 5 décembre et on a donc fait cette magnifique grève générale où tous les syndicats se sont réunis, ou la plupart, pour qu'il y ait un maximum de gens dans la rue. Ben, comment ça a fini Comme pour les gilets jaunes. et oui, alors, euh, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que... Ben, les pompiers se sont encore fait matraquer par la police. Enfin, ils ont fait la guerre entre Je ne sais pas. Je comprends pas que deux services euh, qui sont censés euh, protéger la population arrivent à se taper dessus. Avec Mon mari, on était là. C'est aberrant. C'est aberrant. Après, euh, comme euh, je crois que je vous l'ai dit dans certaines vidéos, vous pouvez faire grève, mais vous n'êtes pas obligé d'aller défiler. Ben alors, parce que vous savez pertinemment comment ça va se passer vous allez vous faire taper dessus pour peu qu'il y ait une dizaine de black box qui soient venus justement pour foutre le bazar ce n'est pas eux qui vont se faire arrêter mais tous les gens qui sont autour ah bah ben oui on savait pas exactement qui c'était donc on a pris en globalité résultat des courses il y a eu plus de 600 personnes qui ont été arrêtées d'après ce que j'ai compris voir plus parce que bon, je vous dis ça euh, depuis euh, quelques infos que j'ai pu avoir euh, donc euh, ces 100 personnes qui soi-disant euh, faisaient le bazar et qui donc euh, bah, ils, ils ont dû se faire arrêter forcément bah oui, quelle idée d'aller dans la rue aussi, vous ne pas faire grève chez vous sérieux, faites grève chez vous, ça dérange quoi ah ouais, bah ouais mais les syndicats ils veulent que vous alliez dans la rue mmh. les syndicats Bien sûr les syndicats. Ils veulent que vous alliez dans la rue. Et tout autant que vous êtes, hein, que ce soit euh, avocat, pompier, euh, police, euh, que vous dire la médecine, etc. Il faut aller dans la rue, vous ne pouvez pas faire grève chez vous, il faut aller dans la rue. Mais pourquoi aller dans la rue si vous faites grève, vous faites grève, vous n'allez pas travailler, point final, c'est quoi le problème Mais ouais, mais si vous allez dans la rue. Hey, vous avez plus de chances de vous faire taper dessus que si vous restez chez vous. Et ouais. Bah, si vous êtes chez vous, la guerre civile, ça ne peut, peut pas avoir lieu si vous restez chez vous. Donc les syndicats vous poussent à aller dehors, vous poussent à aller marcher. Mais au final, ça sert à quoi d'aller marcher Vous êtes là avec vos pancartes, CGT, CFDT et machin et truc avec des pancartes de syndicats qui appartiennent tous plus ou moins, qui adhèrent à un parti politique. Et au final, vous y gagnez quoi Rien du tout. Alors, déjà, vous perdez des journées de boulot pour ceux qui n'ont pas, euh, pas fait gaffe, euh, qui n'ont pas prévu le coup à l'avance. Il y en a, j'ai vu, c'est des malins. Hein. Ils, ils ont mis de l'argent de côté pour pouvoir faire grève. Ça, c'est très malin. Mais ce n'est pas la peine de sortir sortez pas, allez pas défiler faites grève ne, voilà, faites grève en étant chez vous hein, vous aurez moins de risque de vous faire taper dessus que si vous sortez, si vous sortez hein. alors comme je disais les syndicats hein, adhèrent tous plus ou moins à un parti politique d'accord pardon, les partis politiques eux euh, bah, c'est des partis politiques il hein. euh, bah, y a les, les pro Macron les pro Le Pen, les pro machin les pro truc, les pro Mélenchon Mélenchon. Bref, voilà. Et ben les trains, enfin. Les transports sont encore en grève jusqu'à au moins lundi, puisque c'était une grève reconductible, c'était au moins lundi, mais les autres ils sont vite repartis au boulot. Ouais, ouais, non, non, du jour, ça suffit. On a nos. On a nos dettes, on a nos impôts à payer, on a les taxes et tout. De... Oh ben on ne peut pas faire grève tout le temps non plus. Hein Allez, on soutient, on soutient. Ah oui, ouais, ouais, ouais, ça on soutient, on soutient beaucoup, on soutient beaucoup. Mais on ne fait pas grève. Non, non, non, non, non, non, non. Donc ça ne sert à rien en fait. Tu soutiens avec euh... moralement, c'est bien, mais physiquement tu vas bosser. Donc tu soutiens quoi Rien. Alors je me demande à de quoi ça sert encore tout ça. Tout se On a tendance à dire qu'on va nous sortir les mêmes problèmes qu'il y a eu avec Juppé du temps où il était Premier ministre. Moi je ne vois pas la situation dans... pareil parce que le système a beaucoup évolué depuis Juppé. Le système va très vite depuis Juppé. Les gens vont, enfin euh, tous ceux du gouvernement vont très vite, ils sont en train d'accélérer le pas mais comme c'est pas permis, on voit ça au niveau des écoles, au niveau de partout. De toute façon ce que vous faites ça ne servira à rien parce que la réforme elle aura lieu. Hein. Ils vous disent venez, venez, on peut parler hein, mais tout ce qu'ils vont vous dire ne sera que de l'eau de boudin puisqu'ils ont dit que la réforme aurait lieu, de toute façon elle sera mise en place. Elle sera mise en place donc, on vous laisse vous balader dans la rue avec des pancartes, c'est très bien. Mais ils ne reviendront pas en arrière. Ils ne reviendront pas en arrière. Du temps de Macron, Macron ne fait pas revenir en arrière. Ils ne reviendront pas en arrière. Eh ouais. Et ça, je vous parie un chocolat de Noël qu'ils ne reviendront pas en arrière. Ça sert strictement à rien de descendre dans la rue. Faites grève chez vous. Faites grève chez vous, n'allez pas bosser. Vous déclarez, je vais faire grève. Qu'est-ce qu'on qu qu a à foutre que vous alliez dehors euh, avec vos pancartes sous le froid vous faire taper dessus Et euh, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ah, et après, vous allez on va vous taper dessus, vous allez à l'hôpital, vous allez porter plainte contre qui Contre qui Contre les forces de l'ordre qui sont soutenues par, euh, par le président Contre qui vous allez porter plainte Contre les black box qui font partie de la police Contre qui Personne. Porter plainte contre X. Mais ben, si vous saviez combien de plaintes il y a de portées contre X et qui n'ont jamais abouti. Ah oui c'est vrai, il y avait des avocats dans le lot. Ouais, il y avait des avocats. Il y avait des avocats. Qui font partie d'un syndicat aussi, hein, forcément. Qu'est-ce que je voulais qu que, vous voulez que je vous dise hein, euh... Moi hier, je suis pas sortie, hein, j'ai fait du tricot. Ouais. Parce que j'ai te mis encore, alors j'ai fait du tricot. J'ai fait la grève à ma façon, j'ai fait du tricot. Je me suis fait plaisir, ouais. j'aime bien. Voilà. Je suis pas sortie, je n'ai pas consommé plus que ça, plus que d'habitude. Et j'ai fait du tricot. Je m'attendais à avoir des coupures d'électricité, de, non. C'est bien, hein, remarque, je ne vais pas me plaindre, hein, mais Non. Alors maintenant, s'ils ont coupé les usines, et des trucs comme ça, ouais, euh, les usines, les centres commerciaux, les trucs comme ça, ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Mais non, il bah non. faut bien que les gens aillent consommer. Pendant que d'autres sont en train de se, de, de se balader dehors avec des pancartes, d'autres vont en course, bah oui. Hein? On est en grève, on est en grève après tout. On va en course. Bah ouais. Et, et la vie continue. Au hein? ralenti, mais ça continue. Par contre leur agenda, eux, ils vont courir le marathon. là. Non mais c'est bien, il faut continuer comme ça, on est sur la bonne voie. Si on hein. en a qui ne voient pas plus loin hein, que le bout de leur nez, on est mal barré. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein. on est mal barré. Ce n'est que mon avis personnel, et mon avis personnel n'est pas l'avis de tout le monde. Heureusement qu'on n'a pas tous le même avis, ni la même façon de voir les choses. Néanmoins, euh, venez pas vous plaindre si vous, vous faites taper dessus. Ben oui, vous n'avez pas compris avec les gilets jaunes, vous croyez que hier c'était une journée à part parce que tout le monde était dans la rue. Alors hein. il y a les black box qui sont venus, Il euh, y... ça a dégénéré, bien sûr que ça a dégénéré, mais ça dégénère toujours dans ces cas-là. Avec les gilets jaunes, ça dégénère, même s'ils sont pacifiques, ça dégénère. Les gens, ils en arrivent à avoir peur de défiler parce qu'ils savent que ça va dégénérer. Donc, euh, voilà, il y a qu'à voir euh, les témoignages sur YouTube et tout. Ça dégénère tout le temps. Mais c'est voulu, c'est exprès. C'est exprès. Alors, si vous ne comprenez pas ça, donc, donc, qu'est-ce vous dire, Il n'y a, a rien à dire, il n'y a rien à faire. C'est, bah, voilà. Bon. et bien, écoutez, euh, j'espère que je me trompe. Euh, J'espère que la journée d'hier portera ses fruits, mais bon, comme c'est qu'une journée, je sais pas trop, il n'y a, a que les transports qui, euh, qui ont dit que c'était reconductible. Les autres, euh, je sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être que oui, peut-être que non, allez savoir. Et ben, moi, en attendant, je regarde, j'observe. Ouais. Et voilà, donc... Euh Chacun son point de vue, chacun sa façon de voir et, euh, écoutez, euh, faites comme euh, le cœur vous dit. Et faites euh, comme vous en avez envie, hein? voilà. Ben, sur ce, euh, je vous souhaite une bonne journée. C'était euh, la petite vidéo du vendredi, en résumé euh, du jeudi. En attendant euh, une prochaine fois, écoutez... Euh, Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye.